Salut Julien Salut, Salut ça les va, amis bien. Mais ça va bien et vous Le oui. bicarbonate de soude c'est un produit unique. miracle ça hein. Et oui c'est un produit miracle et, et vous savez qu'une fois par mois j'ai un produit miracle... Voilà, c est, c est... je vous avais parlé de l'œuf. Aujourd'hui bicarbonate de soude, c'est un produit qui ne se trouve pas dans tous les placards. C'est un compromis entre le compromis et la craie, hein, pour faire simple, hein, très grossièrement. C'est un composé de sel alcalin. cal, alcalin un... oh. <rire>